Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Boss of the wild La dernière fois on était chez Poisson et là bah maintenant bah c'est la suite. Ouais je sais c'est pas le bon bonnet mais je fais ce que je veux. Est-ce qu'on ne pas d'y aller par là tiens à tout hasard Juste comme ça. Moi je trouve que si ça peut être une bonne idée. Oh Il y a un glaçon. Voilà c'est tout. Oh il y a un sanctuaire même. Oh la flemme. Hein. La flemme. Allez on y va. Du coup là va falloir marcher tout ça là c'est ça. Let's go. Wahoo ta ta. Ba, ba, ba, ba, ba. Tudu tudu tudu. Tudu tudu tudu tudu. Ah, je ne me rends compte, j'ai même pas pris le coffre que le monsieur il m'avait donné, que le roi là, le gros roi poisson. Tant pis, on aura pas le coffre. Ah, oh, je loupe tout, je loupe les coffres, les statues, j'oublie tout. J'en veux pas de façon. Elle est morte l'autre poisson là. Alors qu'est-ce que je m'en bats les couilles Ah, est... il est bleu. Il m'a vu. hein. J'ai pas les armes pour le battre, hein, je crois pas. Hein. Je sais qu'il m'a vu en plus. Tout ce qu'il attend c'est de pouvoir sortir son arc, son arc à la con là. Je sais que tu m'as vu connard. Eh, hey, je suis pas fou, je l'ai vu le point d'exclamation. Hein c'est sa gueule si tu veux tiens Ça te fera les pieds Mais j'ai couru Mais bon laisse tomber Il est coincé dans les cailloux Link Comment tu sais qu'il y a un arc à trois flèches Parce que les Inels ils ont des arcs avec trois flèches et tout Mais je vais... Range ton arc connard Range ton arc connard Mais fils de pute j'étais à côté là Ouais let's go regarde je suis ici Quand oh, t'as m'assume mon ref Ah bah par contre j'ai plus d'endurance hein. Quoi qu'est-ce qu'il y a tu te bats, c'est ça Oh mais j'ai oublié que qu'il faisait des tournades, écoute Moi je me rappelle plus de tes attaques là, ça fait longtemps. Et quelqu'un pour qu'est-ce que tu fais une youtube black déjà T'as qu'on était dans Metal Fusion, c'est ça Oh là là, ça été trop bien Blebblek de Metal Fusion. Blebbleb hyper vitesse. Na na na ma ma mais comment ça là Pourquoi j'arrive plus à esquiver maintenant qu'est-ce que tu me fais mais pourquoi, pourquoi j'arrive plus à esquiver J'étais censé esquiver là. Bon, laisse tomber. Laisse tomber, ça sert à rien de l'attaquer lui. De toute façon, j'ai dit que ça servait à rien de le combattre. C'est juste pour satisfaire mon ego, de pas être, de pas avoir l'impression d'avoir fui devant Linel. Oh regardez, il y a un, un oiseau qui vole. C'est bizarre, dis donc. Attendre le bon moment. Quoi, tu vas me dire que je vais devoir attendre, c'est ça Dernière flèche électrique. Bon bah, d'accord, on va relancer une flèche de classe quand même. Une flèche spéciale, je l'utilise pour rien, franchement. Yeah Bonjour toi. Oh, c'est le meilleur personnage du jeu, j'ai je reconnu avec sa voix. Oh, c'est alors, c'est bien la première fois faut que je vous vois vous. Enchanté, futur monsieur le client. Je me présente, je m'appelle Tilly. Oh, ça c'est bien, tiens. Quoi, vous n'avez pas assez de rubis On va vendre tout ça, ça sert à rien. Ouais, maintenant je vais acheter le reste de tes flèches. Bah c'était bien cool tout ça, mais bon, nous faut qu'on y aille. Oh, on va pouvoir faire la cuisine, comme les femmes. Euh, le gros champignon, comment il tient dans notre poche ce gros machin là, il fuit ma taille. Oh, il se passe quoi là oh D'accord. Bon, pas très intéressant finalement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça Une statue Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, on parle de la statue là Je vais t'offrir plus de puissance. Si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre... Ok, bah donne-moi un cœur en plus, ouais. Oh, c'est un réceptacle de cœur. Et voilà, incroyable, non Un cœur en plus, vas-y. Va y ramène la pierre en Ok, moi, bon ref. Oh, il y a des flèches. Prendre ça. Oui, j'achète tout. Ici, sans rubis, let's go. Ben bah, putain, pourquoi j'ai utilisé mon argent là-dedans Je suis trop con. D'accord. On, on peut regarder chez les gens comme ça. On peut regarder leur intimité et tout. C'est bien. J'aime bien ce village où la vie privée n'est pas privée. Bonjour vieux monsieur, comment ça va Hum. Tiens, tiens. Un visiteur. Mais... Oh Cette chose que tu portes à la ceinture. Serait-ce Mais où sont mes manières Excuse-moi, jeune homme. Je m'appelle Kai. Je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Shaikan, n'est-ce pas Non, d'un petit oiseau. Mais alors C'est donc un prodige Comme le grand Rivali Pourtant, c'est impossible. Les prodiges ont tous péri il y a 100 ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants, héritier de la tablette Shaikan. Héritier du prodige, j'ai à te parler. sois tu disposé à m'écouter J'aimerais que tu arrêtes les créatures qui survolent le village. Vamedo, il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine. Un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle. L'un des vaillants jeunes piafs dont je te parlais, Théba, peut entêter sa chance contre Medo. Si vous unissez vos forces, vous viendrez à bout de 20 Pardonne-moi, j'écoute ta conversation que tu as eue avec notre chef. Quand tu as réellement aidé mon époux, Théba, à repousser Medo Mon époux s'est rendu à la zone d'exercice de haut vol. D'habitude, nous accédons à la zone d'exercice en nous envolant depuis la place Révalie. Et maintenant, Medo nous tire dessus dès que nous nous élevons en... haut dans le ciel. Oh ah, du coup, on a un souvenir Oui, j'ai pas capté, mais. Oh. oh là là Quel BG Alors, ça t'a plu C'est pas toi qui pourrais faire ça hein Ah c'est un connard en fait, je l'aime pas Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi Révali, autrement dit Le plus grand archer du peuple piaf Pour affronter ce monstre et lui régler son compte Une bonne fois pour toutes Et malgré et ça, ouais. je devrais me contenter de rester à ton service Est-ce que je t'ai mis en colère Si tu veux qu'on règle ça en combat Ça peut s'arranger Voyons voir. Voilà, il veut, il veut faire si la nous guerre, lui. Affronter... Là-haut. <rire> ah non, suis bête. Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Non. Pouf, ça a volé. Il est parti. Quel fils de pute, hein. C'est là-bas qu'il faut que j'aille, c'est ça Mais je vais avoir froid là-bas. C'est ici qu'on s'habille C'est ici qu'on s'habille. Ça vaut quoi 1000 rubis, ok 600 rubis, ok 555 rubis, il me faut de la thune là, oh là là j'ai pas une thune, Eh bah ben, let's go, allez on va commencer à vendre tout ça Mais oui mais je, je, je me suis gouré, j'ai acheté des flèches comme un con, j'ai utilisé mon argent, j'ai pas réfléchi Ah ouais mais j'ai rien sur la tête en fait, oui mais ça ça coûte mille. fais pas chier Lits disponibles, let's go, les des lits qui sont disponibles, ah, je passe à travers les drapeaux c'est quoi ce monde de fou là Ah c'est bon on y va, let's go, froid est intense, il est intense le froid, je dois en acheter deux des trucs tu te fous de ma gueule De toute façon, on peut se rétéporter ici à tout moment en fait. Donc euh, un endroit où on peut faire de l'argent facilement. On peut faire de la thune à, au village Cocorico, vous pensez Oh merde, du coup on est pauvre en fait. Ah, moi c'est bien caché, mais moi je sais bien trouver. C'est cool. Qu'est-ce que t'as petite On va manger des boulettes de légumes tempo ce soir. C'est très nutritieux, très, très bon. J'ai besoin d'une seule carotte tempo. Oh, mais ça coûte 16, c'est cher. C'est une carotte tempo. Merci, merci, merci. Cro, cro, cro merci. Tiens, c'est pour toi. C'est mon cadeau. Donc ça, ça servait à rien, d'accord Mes cocottes, mes merveilleuses cocottes douveteuses, elles ont disparu Maintenant que ma femme a quitté notre foyer, ces majestueux volatiles sont toute ma vie, tu comprends Je vais les chercher. J'ai 10 cocottes en tout. Oh 10 Je t'en prie, ramène-les au sein. 10 10 cocottes, mais moi je vais pas lui ramener 10 cocottes. Il t'arrive, mec. Je suis même pas sûr de pourquoi je fais l'émission 8-8-8. Quoi non, non, quand est-ce qu'on mange Je m'ennuie. Je joue pas avec toi, non Casse-toi tu, tu me vas me payer pour jouer avec toi Je suis pas sûr, non Ouais, ta dernière cocotte, mon ref. Link Mes jolies cocottes Elles sont toutes deux retour Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Tiens, prends au moins ça, je t'en prie. Tout ça pour 50 boules Putain Si seulement ma femme pouvait revenir, elle aussi. <rire> Il me faut 1000 dollars, c'est pas avec ça que je vais faire. Euh... Au pire, on peut pas préparer des plats et leur vendre. Ouais, ouais on, va, on va faire des plats, on va tout vendre, je pense. Il pleut ici, j'aime pas la pluie. On se téléporte autre part, on va se téléporter ici, tiens. Ah là là, j'ai trouvé. Donc, on va un truc avec des pommes. Hop, hop, on passe. C'est quoi ça Chutiner de fruits, ok. C'est parfait. Non, on va faire cuire des grenouilles. Hop, et un gland. Ça fait quoi ça Oh. Hop, hop, hop, on va faire un truc plein de piments. Oulala, là là, c'est un truc mexicain ça, ça se voit. Un mmh, truc qui pique beaucoup. Et qui a résistance au froid aussi pendant 12 minutes. C'est pas faux, j'ai pas vraiment besoin d'une autre tenue supplémentaire finalement. Ça fait pendant combien de temps ça Pendant 7 minutes 30. On va, on, va, on va sauvegarder ici. en fait, on va essayer d'y aller sans acheter la tenue finalement. J'avais pas pensé au piment. Ça, on y est tranquille pendant 12 minutes. Ah bah c'est juste là en plus, c'est simple. J'ai affaire, ne viens pas me déranger. Je veux t'aider. Tu te présentes ici. Tu es au courant pour Vamedo. Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie Dans les deux cas, tu m'as trouvé, étranger. Je suis bien bas. Et toi, qui es-tu pour arrêter Vamido, il faudra attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse Ouais. Let's go, j'ai déjà fait un éléphant là, un oiseau, c'est pas C'est mer à boire. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne seras rien de plus que de la vulgaire chair à canon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Voyons comment tu t'en sors dans cet exercice d'entraînement, Piaf. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire 5 cibles en 3 minutes. Ça va être bien. 2, 1. Hop là. Je sais que c'est pas mal, je, je fais rien, jamais rien de mal. Moi je suis gentil dans l'histoire. Hop là. Hop là. Hop là, parfait. Tu as dû en traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. Je sais rien, moi j'ai perdu la mémoire, qu'est-ce que tu me dis Bien, on dirait que l'heure est venue. Allez grimpe. Allez voilà, on s'envole. Wouhou On oh oh, ben, va est juste là. Oh là là, il fait un bouclier. Tu vois ces canons Tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives. Il passe devant là, j'ai fallu exploser ah, la gueule. Oui bah j'ai remarqué qu'un me visait, je suis pas con. T'en fais pas. La pouf, il est mort. Il est mort. Hop là, c'est fini. là Ah ouais, parfait. Let's go. et Son bouclier disparaît parce que parce que voilà. Par contre, voilà, oh là, il est tout noir. Tout dégrillé là. Oh poste bleu. Trop bien là. Hop là. Mettez le petit poste bleu. Tiens, tiens. Oh. Mais voilà Je savais que tu viendrais. Eh ben, c'est bien de savoir. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. Eh ben, écoute. J'imagine que tu es venu reprendre mes dos à Ganon. Ouais. Pas comme si je voulais te revoir. Hein. Alors, va chercher la carte. Il me reste 9 minutes. En vrai, je dois me dépêcher pour le faire, lui. Donc là, on a 10 minutes pour tout faire, c'est ça Vous trouvez la carte de la créature divine Ouais, plus Parfait. ou moins. Je sais comment pour y aller là-bas. Attends. bouger les ailes. Je peux bouger les ailes. Hop là c'est bon, on va y aller comme ça. Mais oui ça a l'air d'être la bonne solution. Allez. Hop là, il me reste que 3 minutes déjà pour tout faire. Là. Donc là on redescend, ouais, let's go. Let's go, let's go. Ah oh Et t'es où là Eh, hey, tu fais attention toi. Tiens-toi bien, ça va y aller d'un coup. Oh bon en vrai ça me ficherait la trouille de faire ça en vrai. Ah, je me chierai dessus. Je vais devoir retourner chercher des piments après, je crois. Donc, je dois faire quoi, là Ah oh, non, j'ai froid, à chier. Euh, bah, on bah, va manger ça. Euh, ah, ça, là, il va y aller fort, il va ouvrir la porte. Ça, non Voilà, c'est ça. Bon, du coup, là, il y en a deux, ici. <rire> Espadon au 38 Oh Oula Ah oh, oui, bah, toi, tu dégages. Il ne reste plus qu'un seul terminal de, de contrôle, contrôle. Allez-y Allez, tu, tu y es presque En tout cas, je suis impressionné C'est bien pour une fois Pouf, bah ben si c'est parfait Bon, il nous reste 30 secondes pour faire le boss Vous, vous pensez qu'on va avoir le temps C'est où ils sont... Oh il y a un coffre là, je m'en fous juste leur piquer leur coffre 5 flèches en bois, toujours mieux que rien Alors regardez, là, tous les piments qu'il y a Hop là, 16 Parfait, 30. ouais Et du coup, on va manger ça mmh, mmh, mmh, mmh. C'est parfait, oh Oh qu'est-ce que c'est que ça Oh la la la la Du caca partout encore comme d'hab Bah il est tout noir, il est oh, il est tout dégueulasse hein, comme d'hab hein. Comme les autres j'ai envie de dire finalement Ombre devant de Ganon Méfie-toi de cette créature de Ganon Ok Moi j'ai manqué de vigilance il y a 100 ans Ok C'est une erreur qui m'a coûté la vie Ouais t'es mort, c'est bien fait pour ta gueule Toi me venger. Fait... tu m'entends me Oui oui je t'entends, la musique est un peu plus forte que ta voix mais je t'entends Voilà Let's go, je suis caché, hop, hop, hop, c'est tout C'est tout juste comme ça D'accord, bah let's go, hein. il est où Mais frérot Vas-y en plus il se met au bord du machin là, il a peur, il a peur de moi, c'est ça. Mais putain il arrête pas de s'échapper, je lui donne un coup il s'échappe Allez, voilà, bon oh là là, c'est compliqué, il a regagné toute sa vie là C'est quoi ça Très bien C'est quoi ces trucs là J'ai rien compris à ce que c'est ces trucs, je sais pas Je cours et je, je bombarde de flèches J'ai rien compris, j'ai rien compris, j'ai rien compris ce que c'est ces trucs là Ce truc qui vole là ça me fait peur Je le bombarde de flèches je sais pas, moi je fais tout péter. Je comprends rien du tout, juste je la fais tout péter. Elle me fait peur avec ces trucs qui volent là. Je juste tout péter. <rire> j'ai paniqué, j'ai faisais la gueule, c'est tout. Le combat le moins digne de ma vie. J'ai rien compris, il y avait des tourpilles qui volaient là, ça m'a fait peur. C'est bon il est mort bah, il est mort, on a gagné, trop fort. On aura eu besoin de 11 piments. Oh le cœur Oh, le cœur qui vole L'unité principale activée, il vous sera impossible de retourner à l'intérieur. C'est pas grave, j'ai rien à foutre de l'intérieur de ce la con là. Si c'est pour revoir le fantôme de l'autre enculé. Bah, bon, tu... Non, ne me dis pas que tu as réussi à la Ah bah si, j'ai bien défoncé sa gueule. C'était super facile. J'ai paniqué, j'ai tout tu explosé, mais... Une récompense hmm. et de rigueur, j'imagine. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Révali est maintenant tienne Ouais, let's go J'ai un pouvoir qui porte le nom de ce déchet, c'est ça J'espère qu'on va pouvoir faire le loop pour les blazer avec ça, là. Hum, mmh, ma maman Et ne me remercie pas, surtout. Ah bah oui, t'en fais pas, je vais pas te remercier, t'as servi à rien. C'est moi qui ai dû faire ton et propre travail, travail, là. J'ai dû éliminer ton propre boss. Faire, Normalement, c'était un boss chacun, hein, et ils sont tous morts. Comme des nuls. Les prodiges, là, hein, servent à rien. Moi, je dois me taper tous les boss, les 5 boss, là. 7. Mais en plus il est tout pourri, je l'ai eu qu'avec l'arc et son arme de prédilection ou à l'autre piaf, là, c'est l'arc. Il, il a aucune excuse pour avoir perdu. J'ai pas fait d'esquive, j'ai rien fait, j'ai juste couru et tiré. J'ai couru pour échapper à ces trucs, lui en plus il pouvait voler. Il était avantagé lui en plus, fouet. il sous de ma gueule. Il est tout pourri ce prodige. Oh la lune elle, elle est rouge. Il, a oh il a beau ne pas savoir voler, il est arrivé jusqu'à la créature divine. Et il a réussi là où j'ai misérablement échoué. Et bah oui, tu peux la merde. Let's go, on a gagné le jeu. On a gagné Zelda, les gens. Ah, mais j'ai oublié, je dois t'offrir une récompense digne de ton exploit. Arc de l'Aigle. Oh, incroyable. Et on va voir où est-ce qu'on dormait avant. C'était ici. Donc, c'est ici qu'on a passé 100 ans de notre vie, c'est ça Bon, oh. regardez, il y a même un truc qui nous indique. Oh, j'allais dire qu'il nous indique qu'on a passé 100 ans de notre vie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui Il dorme. Là, il m'a volé mon lit, ce sale bâtard. L Espèce de sale fils de pute. Oh, tu sais quoi Du coup, pour le coup, et eh bah ben, voilà. M'a énervé donc on sauvegarde ici, on y va. Salut, c'est la fin du jeu, les gens. J'espère que vous l'aurez apprécié. Nous on retourne à l'écran titre. À ah, ma bah, salut et à la prochaine.